Alors, attention, nous avons aujourd'hui à tracer le symétrique d'un carré de 9 cm. 1 cm, je vous rappelle, c'est ça, un carré de 1 cm sur 1 cm. Du coup, un carré qui fait 9 cm, ça va être quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pour ceux qui, pour lesquels ça va un peu vite. Là, en fait, j'ai fait 3 cm, je le refais à la règle pour le faire bien précisément. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Ce petit carré là, il fait 1 cm carré, du coup, en tout, j'ai bien... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cm carrés. Et ce carré, je dois en construire le symétrique. Alors, la plupart d'entre vous, vous y arrivez à peu près, mais beaucoup y arrivent à peu près seulement, justement. Et là, l'objectif, il est de le faire précisément. Attention Pour cela, trois étapes. Trois étapes. Et un préliminaire, c'est-à-dire avant de faire les trois étapes, il faut que absolument vous bloquiez votre cerveau pour oublier que c'est un grand carré et pour simplement penser que vous avez quatre points, un ici, un là, un en bas à gauche et un en haut à gauche. Vous oubliez que c'est un carré et vous ne pensez plus que vous avez des points qui sont les sommets du carré. Et vous allez donc tracer le symétrique de chacun de ces points. De l'autre côté, de l'autre côté le point B, de l'autre côté le point C, de l'autre côté le point D. Et donc pour chacun de ces points, trois étapes. La première, c'est de mettre un côté de l'angle droit sur la droite et l'autre côté qui passe par A. Dans les préliminaires, il y a aussi que les droitiers. Il faut absolument, absolument, absolument, sinon je vous explose la tête prendre votre équerre de la main gauche. Les droitiers, vous prenez votre équerre de la main gauche, ou ce qui vous sert d'équerre. De, de, euh, les cartes vitales, hein, aussi, ça marche. Donc, euh, si vous n'avez pas de carte de médiathèque, vous pouvez prendre une carte vitale. Les droitiers, vous prenez votre équerre de la main gauche. Les, les gauchers, vous prendrez de la main droite. Attention, sinon, j'ai dit, je vous explose la tête. Donc, commence par les droitiers. Prenez l'équerre de la main gauche. L'angle droit, il est là. Vous le posez sur la droite, un côté de l'angle droit. Là, l'important de le prendre la main gauche, parce que comme ça, vous voyez bien avec votre crayon. Hein, attention, hein, faites-le, parce que sinon, ça ne va pas aller du tout. Et avec la main droite, du coup, je peux tracer ici. Donc, je ne m'occupe pour l'instant sur cette première étape que de l'angle droit. Que, que de l'angle droit. Même si le zéro, il est là, je m'en fiche, puisque je m'occupe seulement de l'angle droit. Un côté, de l'angle droit, et ici. Donc, je peux tracer et marquer mon angle droit. Même ici, d'ailleurs, si c'est un peu arrondi, je m'en fiche, puisque je vais jusque-là. Première étape, je trace mon angle droit. J'oublie tout le reste. Deuxième étape, je prolonge. Alors là, j'oublie carrément mon angle droit, j'oublie les zéros, j'oublie tout ce que je veux, je prolonge, et je prolonge pas à partir d'ici, là. Prolonger, ça veut dire que je commence, je suis toujours avec mon écart de la main gauche, hein, si je suis droitier. Je prolonge, je vérifie que là je suis bien le long, bien le long et je continue aussi loin que je veux. Avec un trait fin, je ne fais pas euh, 15 traits là, je fais juste un coup. Ça y est, je l'ai fait. C'est ma deuxième étape. Troisième étape, je mesure. C'est là maintenant seulement que je regarde mon zéro. Là. De A jusqu'à la droite, je regarde combien j'ai. Là, j'ai 3,9. Je pars de A, je mets le zéro en A sur la droite là et même 3,8 et demi. Je déplace mon équerre, je la tiens toujours de la main gauche, pour pouvoir écrire facilement de la main droite un petit trait à 3,8 un peu plus. Et voilà, ici j'ai mon point A'. Je mets les longueurs égales. Ok, On refait ces trois étapes si je suis gaucher. Si je suis gaucher, je prends donc mon équerre de la main droite. Et je vais poser mon côté de l'angle droit, Ici, sur la droite, je la fais avancer jusqu'à B. Et vous voyez là, je m'arrange pour bien voir que c'est le long. Hop, Je fais glisser jusque B, je trace mon angle droit, je me fiche du zéro. Il est là, il n'est pas là, je m'en fiche puisque moi je m'occupe seulement de l'angle droit. Je bloque mon cerveau pour oublier ces chiffres-là, je ne les regarde pas. Je regarde juste mon angle droit, un côté et l'autre. C'est là, si je suis gaucher. Hein. Je marque mon angle droit. Et vous voyez, euh, du coup, si je suis gaucher, je marque plutôt à gauche. Ensuite, je prolonge. Alors là, comme ce n'est pas très long, mais, euh, je peux laisser ma règle ou euh, mon équerre comme ça. Mais oui, je commence par regarder que là, j'ai bien là, hein, Et donc, je suis à ma deuxième étape. Je ne fais que penser à prolonger. Je prolonge. Je regarde bien que je suis hein, dans le prolongement. Longer. Prolonger, c'est longer. Après, ça y est je suis à ma deuxième étape je mesure alors là il se trouve que mon zéro il est à partir de la droite bon très bien donc de 0 jusque là moi ça fait 1,2 je vais redécaler ma règle ici j'ai 1,2 à la droite et du coup ici je vais avoir mon 0 comme ça et je mets mon b je code les longueurs Égal. Je reprends, si je suis droitier, j'ai mon équerre que je mets à gauche. Vous voyez, je peux la mettre comme ça. Je vérifie toujours que j'ai bien la place. Et si là, ça s'est arrêté, eh bien, je prolonge. Là aussi, celle-ci, je peux la prolonger à condition d'être bien bah, du coup, dans le prolongement. justement. C'est-à-dire, je commence sur la droite, je continue. Bref, je repars comme si j'étais gaucher. Je ne m'occupe, première étape, que de l'angle droit première étape l'angle droit point barre j'oublie tout le reste j'oublie tout le reste je ne m'occupe que de l'angle droit et l'autre côté de l'angle droit il passe par D donc je peux tracer et marquer mon angle droit et pas euh, je vais pas plus loin quoi je vais même si je suis pas tout à fait à la droite c'est pas grave puisque ensuite deuxième étape je prolonge j'oublie J'oublie tout le reste et je me contente. J'oublie le zéro, j'oublie l'angle droit. Là, je me contente juste de prolonger, c'est-à-dire je vérifie que là je suis bien le long, le long, le long et je continue. Troisième étape, je mesure, je mesure à partir du point D 5,3 et je continue 5,3. Je marque mon point D'. Dernier point, je refais comme si j'étais gaucher, et je me demande d'ailleurs, vous voyez, si même ces équerres, en fait, elles sont faites plutôt pour les droitiers, effectivement. Mais bon, les gauchers, ils, ils ont peut-être une équerre comme ça. On, bon, bref, on fait avec, il hein, faut s'adapter au matériel, ou alors le créer soi-même, mais c'est plus long. Bref, première étape pour le point C. Premièrement, je vérifie que j'ai mon angle droit ici, mon équerre, je la pose bien un côté de l'angle droit ici. L'autre côté qui passe par C, passe par C, mais tout en vérifiant que je suis là. Et je ne m'occupe que de l'angle droit. J'oublie le zéro, là, je ne m'en occupe pas. Est-ce qu'il est au bon endroit ou non Je m'en fiche puisque je ne m'occupe que de l'angle droit. Hop, et je code l'angle droit, première étape. Deuxième étape, je prolonge. Donc, j'oublie mon angle droit, j'oublie les chiffres, je ne m'occupe que de prolonger. Hop, je suis le long, je continue, aussi loin que je veux, je m'en fiche, mais juste un trait, je ne fais pas du gribouillis là. Troisième étape, je mesure. Je mesure ici, moi ça fait euh, 2,6 un peu plus. Ok, ah oui, donc la troisième étape, si je vérifie bien que mon zéro, je le mets soit sur la droite, soit sur le point C, n'importe. Vous voyez, là, euh, si je suis gaucher, ben voilà, avec cet équerre là, c'est plus pratique comme ça. Bon, et ben, que si je mettais le zéro là, mais là, je vois plus parce que j'ai mon crayon à gauche, etc. Bref, là, il faut que vous trouviez votre zéro. Si c'est plus utile, plus pratique de le mettre sur la droite ou sur le point. Là, moi, c'est plus pratique de le mettre sur la droite. Je regarde jusqu'au point C, je suis à 2,6. OK. Donc là, je reporte de l'autre côté. J'oublie mon angle droit, j'oublie euh, mon prolongement. Je ne m'occupe plus maintenant que des graduations. 2,6. 0. Donc là, je mets un petit trait et j'arrive donc au point C'. Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai dit d'oublier que c'était un carré, de ne plus penser qu'en termes de points A, B, C, D. Et bien maintenant, si vous avez bien fait ça, vous obtenez A', B', C', D'. Si vous ne savez pas bien où sont vos points, là, vous réinsistez. Vous voyez, mon point C', il est là, mon point B', il est là, mon point A', il est là. Prenez le temps, hein, ce n'est pas la peine d'aller trop vite, sinon après vous vous plantez. Et du coup, puisque ça s'appelait ABCD, là maintenant, je vais relier A', B', C', D'. Si je ne me suis pas trompé, qu'est-ce que j'obtiens Ici, j'avais un carré avec des beaux centimètres carrés. Là, j'en avais 9. Bien, si je ne me suis pas trompée, j'obtiens un autre carré qui fait lui aussi 9 centimètres carrés. Euh, et le raisonnement mathématique que je vous demande ensuite d'écrire, c'est le carré ABCD a une aire de 9 cm carrés. Or, la symétrie conserve les aires. Donc, le carré A' B' C' D' a lui aussi une aire de 9 9 carrés. Je reprends le carré ABCD a une aire de 9 carrés. Or, la symétrie conserve les aires. conserve. C'est donc si j'ai une aire de 9 cm au début, je fais la symétrie, à la fin, ce que j'obtiens, c'est aussi 9 cm Donc le carré A'B'C'D' a lui aussi une aire de 9 cm Je pense à souligner le résultat auquel j'arrive. Prenez le temps de bien comprendre ça et si vous avez bien compris, dernière étape, je vous demande de refaire un carré de 9 cm, seulement cette fois-ci, comme évidemment je suis toujours méchante, il va couper la droite. C'est-à-dire que mon carré, il va faire là par exemple 1, 2, 3 cm sur 1, 2, 3 cm sur 1, 2, 3 cm. 3 cm. Et je dois tracer son symétrique. Rappelez-vous, les préliminaires, il faut donner un nom à ce carré. Donc ça peut être EFGH. Et ensuite, faire le symétrique de chaque point en oubliant le carré. Bonne chance